Assalamu alaikum bonjour Je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves et mes chers fans de Je TV sur Youtube Avec vous monsieur Yussef je vous propose une activité vraiment très intéressante Il s'agit de communication progressive des français pour mieux communiquer en France Le thème abordé pour aujourd'hui c'est parler des autres Du thème parler des autres euh... L'acte de parole c'est consoler et encourager. La situation que je vous propose pour aujourd'hui, c'est après un match entre, entre deux personnages que vous voyez sur l'écran c'est Marios et Serge. Allons-y, on va découvrir ensemble le dialogue d'aujourd'hui entre Serge et Marios. L'acte de parole abordé ici c'est consoler et encourager. Après l'écoute, on va voir un petit rappel de grammaire, mais aussi un vocabulaire. Et on va faire manière de dire. C'est une manière pour mieux parler en français, pour mieux apprendre à parler en français et communiquer bien. Dans 5 minutes. Après un match. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la deuxième fois que je suis battu en un, mois. Mais non, t'es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai, mais c'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. C'est pas un drame. Ça fait partie du sport, non mmh. <rire> Allez, du courage! Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer et tout ira mieux la prochaine fois. Après avoir écouté le dialogue entre Serge et Marius concernant consoler et encourager, voici un rappel grammatical. D'abord, c'est la voix passive, c'est le contraire de la voix active. Alors on dit tout simplement le livre est écrit par Joël. C'est Joël qui a écrit euh, ce livre On dit Joël écrit le livre Le livre est écrit par Joël Joël écrit le livre Le livre est écrit par Joël Le livre écrit par Joël, c'est la voix passive Mais Joël écrit le livre, c'est la voix active On sait déjà que la voix active, le sujet est bien connu C'est lui qui fait l'action La maison a été construite l'an dernier On a construit la maison l'an dernier on a construit la maison l'an dernier le match sera transmis à la télévision on transmettra le match à la télévision on transmettra on transmettra le match à la télévision ça veut dire le match sera transmis à la télévision la boutique était fermée on fermait la boutique on fermait la boutique alors ça dépend le temps ici ça dépend de l'auxiliaire être Lorsque l'excès est présent, je dois tout simplement savoir que la voix active, est, le verbe, est conjugué au présent. Le livre est écrit par Joël. Joël écrit le livre. La maison a été construite l'an dernier. C'est le passé composé. A été. On dit tout simplement on a construit la maison l'an dernier. Le mot sera transmis à la télévision. Ça veut dire tout simplement que... Il s'agit ici de futur simple. On transmettra le match à la télévision. On transmettra le match à la télévision. Et la boutique était fermée. Ici c'est l'imparfait, puisque l'auxiliaire être se conjugue à l'imparfait était. On dit on fermait la boutique. Alors répétez avec moi s'il vous plaît. Le livre est est écrit par Joël. La maison a été construite l'an dernier. Le match sera transmis à la télévision. La boutique était fermée. Le livre est écrit par Joël. Joël écrit le livre. La maison a été construite l'année dernière. On a construit la maison. Le match sera transmis à la télévision. On transmettra le match à la télévision. La boutique était fermée. On fermait la boutique. On passe maintenant au vocabulaire, ça veut dire des expressions véhiculées dans l'association que je vous ai proposée. Dans un match, faire partie d'une équipe, d'un club. Je fais partie d'une équipe ou d'un club. Euh, S'entraîner avec un entraîneur. Par exemple, je m'entraîne avec un entraîneur, avec un coach. Avoir un entraînement. J'ai un entraînement. Préparer un match, une compétition je prépare un match, je prépare une compétition. participer à un match, à un championnat. on dit je participe à un championnat ou je participe à un match. gagner c'est le contraire de perdre. ou être battu bien jouer c'est le contraire de mal jouer. être un bon joueur c'est tout à fait contraire d'un mauvais joueur. être concentré, je suis concentré au jeu. Être en forme, ça veut dire ne pas être en forme, c'est le contraire. Avoir de la chance, j'ai de la chance. Alors répète avec moi, s'il vous plaît, les expressions vite fait. Je fais partie d'une équipe, d'un club. Je m'entraîne avec un entraîneur. J'ai un entraînement. Je prépare un match, une compétition. Je participe à un match, à un championnat. Gagne. Je suis battu. J'ai perdu le match. C'est bien joué. C'est mal joué. Être un bon joueur, un mauvais joueur. Je suis concentré. Je suis en forme. Je ne suis pas en forme. C'est le contraire. J'ai de la chance. elle est encouragée comme acte de parole manière de dire cette fois mon pauvre ma pauvre c'est dommage mais non tu n'as pas mal joué mais non tu n'as pas mal parlé ce n'est pas grave n'est pas un drame allez du courage ça ira mieux la prochaine fois tu verras ça va marcher alors, pour me consoler, on dit tout simplement mon pauvre, ma pauvre, c'est dommage. Mais non, tu n'as pas mal joué. Mais non, tu n'as pas mal parlé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Alors, c'est une façon de consoler. Mon pauvre, ma pauvre, c'est dommage. Mais non, tu n'as pas mal joué. Ou, mais non... « Tu n'as pas mal parlé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. » Pour encourager, on dit tout simplement « Alors, Allez, du courage. Ça ira mieux. La prochaine fois, tu verras, ça va marcher. » D'accord Alors, « Allez, du courage. Ça ira mieux. La prochaine fois, tu verras, ça va marcher. » Ce sont des expressions pour encourager quelqu'un qui est battu ou qui est triste. Pour consoler quelqu'un qui est un petit peu choqué au-dessus, déçu, mon pauvre, ma pauvre, c'est dommage. Mais non, tu n'as pas mal joué ou, mais non, tu n'as pas mal parlé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, sur vos cahiers de communication et ainsi de suite. Vous pouvez améliorer votre langue française. Alors, c'est tout pour le moment. La prochaine vidéo sera donc pour un autre acte de parole, pour une autre situation de communication. C'était avec vous, Monsieur Youssef Dallier, que je vous ai proposé aujourd'hui la communication progressive de France. Et merci de votre écoute et de votre attention.